2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous recevons Espoir Mouinoka, militant de la lutte activiste des droits humains. Espoir, bonjour et bienvenue. Bonjour à monsieur les journalistes. bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Bonjour aussi au voyant chef de l'État ah. Félix Antoine. Qui Commandant suprême. Ouais. Les garants de la nation. Exactement. Pourquoi aujourd'hui vous ne commencez pas une salutation au chef de l'État Oui, je dois le saluer puisque on a compris, il fait quelque chose quand même euh, impeccable. Il se bat. Ce qui, euh, ce qui lui manque, c'est d'avoir quelques conseillers sérieux et quelques conseillers qui comprennent que le Congo doit voler encore au-delà euh, au de ses frontières. Ça empêche Comme il m'a dépêché, n'est-ce pas Il m'a dépêché, mais il faut saluer. Il faut saluer. Il faut déjà un Il Il faut Il Il Il Il Il Il Il bah, mm. bah, ni ni barre ni belé. même si on a la l'essentiel est que il faut comprendre que ce qu'il dit, fait quelque chose de bien. Ah! Ouais. Mm. Ça, c'est une campagne déjà. Ce n'est pas une campagne. Ce n'est pas une campagne. Mais il faut reconnaître, vous savez, <coughs> le Congo a connu le président qui avait accepté d'organiser l'armée. C'était M. Mobutu qui avait accepté d'organiser l'armée zaïroise. Okay. à l'époque. Et il y a M. Kabila, père, qui avait aussi essayé, mais il a été abattu avant. Okay. Il y a Kabila, fils, qui avait accepté de détruire l'armée congolaise et enrichir quelques généraux et s'enrichir lui aussi. Et c'est comme ça qu'il avait ravi Bobero, qu'il avait ravi... Beaucoup de choses dont aujourd'hui, il y a celles-là que nous pensons qui sont des opérateurs économiques, mais sont sont légères comme Vanille les autres. Et aujourd'hui, ce que dit, quand même, il fait quelque chose. Euh, dont tous, nous devons encourager, voir quelqu'un qui n'accepte pas de négocier avec les inventeurs. Il faut encourager ça. Il faut encourager, il faut féliciter. Il a compris les pièges qu'on tendait à la RDC, c'est quoi Que veulent ces troubadours étrangers Que veulent les Occidentaux C'est que tous nous devons <rire> nous cotiser, nous devons nous mettre ensemble pour sécuriser notre chef de l'État et sécuriser l'intégrité du territoire national. Merci beaucoup. Alors, on va sur cette affaire. Nous avons appris qu'il y a eu des affrontements signalés cette nuit entre les troupes burundaises de l'EAC et les rebelles du M23 en territoire de Massissi sur la colline Israël. C'est la première fois en tout cas depuis son déploiement à Massissi. Selon des sources locales, les affrontements ont commencé à 15h vendredi jusqu'à 18h et ils ont repris cette nuit jusqu'à 20h30. Les troupes burundaises auraient même <coughs> repris le contrôle de la colline et capturé euh, quelques éléments M23 à euh, signaler en tout cas, euh, disent plusieurs sources. Vous savez, nous l'avions toujours dit, euh, depuis que les Burundais sont en massis, ça ne va pas pour les Rwandais. Et les Rwandais pensent que, lui pensait à son temps, qu'il pouvait contrôler les Macissi à travers la force de l'EAC. Mais malheureusement, comme ce sont les Burundais qui sont à Macissi, les Rwandais étaient lésés. Et c'est comme ça que vous voyez les Rwandais activer encore cette troubadour, vous voyez le 23, il les met vraiment euh, sous pression, attaqué, attaqué, attaqué. Mais nous devons préciser à la population congolaise que l'unique pays et l'unique force qui est à notre faveur, c'est la force burundaise, et c'est le Burundi comme pays qui est notre ami. Puisque vous savez, euh, bon, je ne suis pas contre l'énolotique, ni autre chose, mais vous devez comprendre, au Burundi, il n'y a que des bantous, de même que nous. Au Kenya, il y a d'autres personnes. <rire> c'est que... Euh, on ne stigmatise personne mais il faut se dire aussi la vérité en face puisque c'est ça le changement aussi quand on se dit la vérité en face et lorsqu'on se dit ce qui va et ce qui ne va pas c'est ça le début du changement voyez vous et, va. et ce sont les Burundais quand même qui acceptent de se donner corps et âme pour défendre euh, au moins la province Nord-Kivu. Mais euh, comment comprendre que c'est là où il y a les, les, les, les, les Burundais, c'est là où ça, ça marche, euh, mais euh, y a... Effectivement, <rire> vous savez, les Rwandais... Excusez, excusez les Rwandais pensent, euh, Les Rwandais, okay. puisqu'on parle des Rwandais, on veut englober, mm -hmm. mais les Rwandais, c'est que M. Kagame, pensait que non, comme l'EAC est au pays, mm -hmm. les sites soudanais sont au pays, ça va faciliter mmh. sa carte euh, de faire passer nos minerais mmh. Euh, mmh. imposer sa loi en RDC mmh. mais malheureusement pour lui il y a des Burundais mmh. qui partagent une même cause que les Congolais mmh. puisque attention à l'époque les Burundis avaient une franche collaboration avec les Congos. Et même jusqu'à aujourd'hui, savez-vous, quand monsieur, il, y a, il, y a, je crois, il y a un étranger qui voulait faire un coup d'État au niveau du Burundi, ce sont les Congolais qui avaient aidé les Burundais encore à retrouver leur pouvoir. Je crois que c'était en 2015. Et les Burundais ils ont cette dette d'aider aussi les Congolais. Puisque sans les Congolais, les Burundis seraient aussi passés sous leur gigue et du coup il faut qu'ils soutiennent les, les, les Congolais. c'est un, un devoir moral nous nous, nous nous sommes sacrifiés pour aider les Burundais à retrouver leur pouvoir et les Burundais ils ont ces devoirs de se sacrifier aussi pour aider les Congolais, vous voyez. Et allez-y voir, à Bounagana, il y a les 1.23, il okay. y a les AC, okay. mais ce sont les Ougandais et les Kenyans qui sont à Bounagana. Et ils font payer des taxes, ils les gardent. Mais est les Burundais, de effectivement, sous l'impulsion de, de, de, de, de cette force inutile de l'AC, <rires> dont notamment les Kenyans, les Ougandais, les sud soudanais Et... Quelques Rwandais aussi infiltrés dans, dans, dans, dans, dans ce Kenya. Et ici, à Massis, où se, se retrouvent les... Les Burundais, les Burundais. Ça ne marche pas. Ils s'opposent. Ils ne veulent pas qu'on puisse demander des taxes et impôts à la population. Et c'est comme ça que vous les voyez. Et ils ont tapé à la porte et à la table pour dire que non, on ne peut pas faire souffrir cette population deux ou trois fois. Et puis, nulle part où on signale dans les accords de l'EAC que les 1.23 doivent imposer des taxes à la population. C'est comme ça que cette force burundaise ils ont dit niette. ils ont taper la main sur la table, on ne peut pas faire souffrir de cette population puisque nous sommes venus protéger la population. Et comme les Rwandais, ils cherchent à tout faire partir, les Burundais, c'est comme ça qu'ils ont commencé la guerre contre les Burundais. Et puis, ce n'est pas seulement ça. Rappelez-vous, dans leur base, ici, à Mbamiro, comment est-ce que les, ces terroristes, RDF, Rwandais, Métrois, ils avaient jeté des bombes. Ils ont largué des bombes. Oui, effectivement. Face, de l'EAC appartenant là, des à l'armée à l'armée bourgnaise vous voyez et nous on s'est dit quand nous nous mettons quand on réfléchit on comprend qui est l'ennemi de la RDC et qui est contre la RDC et qui est pour la RDC que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur on a compris qui aime le Congo et qui n'aime pas les Congo mais on parle des retraits de, de M23 dans certaines zones. Est-ce qu'il y a une réalité de la poudre aux yeux Non. Vous savez, il n'y a rien que des fumages. Ils veulent que nous tromper. C'est de la poudre aux yeux. C'est Rwandais, RDF. Euh, sous leur casquette 1,23, ils sont toujours à Bunagana, ils sont toujours à Kichanga, ils sont toujours. Mais à Kichanga, ça ne va pas puisque ce sont les Burundais, et à Mouezou, ça ne va pas tenir puisqu'il y a des Burundais. Ils sont toujours à Massissi euh, non, à, à, à Arthur Sante, voyez-vous, et ils sont toujours sur les ponts Mabenga, vous voyez, ils sont toujours là. Mais comme il y a leurs partenaires, <rire> les Kenyans, il y a les Ougandais Il y a les Sides Soudanais qui sont dans ces zones-là Du côté Kishiche, vous voyez Ils sont toujours là Trompez aux gens, vous avez vu comment est-ce que Nos jeunes compatriotes Ils ont été euh, attaqués par les 1.23 ah, Vous parlez de Wazalendo Effectivement Ils ont été attaqués Pardon, par les 1, 23 Ici à Bunagana À Kibumba Et voilà. Effectivement, ici à Kibumba, mm -hmm. du côté Bouhumba, mm -hmm. voyez-vous. Ils étaient dans leur mission de reconnaissance, de ouais. voir est-ce que. Quelle est autorisation mais... En qualité de qui En qualité de citoyen congolais. Qui peut, dire... peut m'interdire de marcher sur la LDC oh. Qui peut m'interdire de... mais... Personne ne peut m'interdire. Personne. C'est co... une zone contrôlée par l'EAS. Non, l'EAS, ce sont des étrangers. Moi, je suis nationaliste. Oh. Je dois marcher partout et là où je vais. Avec des je des suis larmes. Où est le problème oh. Je protège mon pays. Je protège l'intégrité du territoire national. Oh. Et puis, un étranger va m'imposer de ne pas marcher dans mon pays. Donc là, il se trompe. Vous qu'on a infligé des peines, des pertes au Rwanda. Non, non. Ce sont les Rwandais qui ont perdu 30 personnes. Oh. Mais vous savez, nous sommes bien protégés par nos ancêtres, par les Pères Créateurs, par les dieux, par le Jésus-Christ, par Simon Kimbangou, par Lumumba, par tout celui qui se battu pour la liberté des victimes, pour la liberté des opprimés, mm -hmm. voyez-vous. Et nous sommes des opprimés, on, on nous menace chez nous, on, ils veulent nous ravir notre propre droit, voyez-vous. Et c'est comme ça que nos, que nos, que nos jeunes compatriotes d'Iwazalendou ils étaient dans leur patrouille de reconnaissance pour savoir est-ce que réellement ces RDF, ces Rwandais, ils ne sont plus ici, chez nous. Malheureusement, quand nos jeunes parcouraient nos forêts, quand nos jeunes parcouraient notre parc, ils se sont heurtés à ces voyous et ces voyous terroristes, ils ont tiré sur eux. Qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait croiser les bras, simplement, puisque ce sont des personnes protégées par l'EAC. Non, il fallait leur dire euh, il fallait leur dire qu'ils existent aussi, qu'ils sont des hommes, qu'ils ne sont pas des femmes. Et comme nous le disons chaque jour, euh, d'ailleurs, moi je félicite nos compatriotes que puisqu'ils ont compris, ils ont pris conscience. Ce sont des jeunes qui ont accepté de verser leur sang pour protéger l'intégrité nationale. Ils ont répondu farouchement mmh. à la provocation de ces, pardon, de ces Rwandais euh, RDF. Mmh. Bon. L'armée La, euh, congolaise était venue, ils ont, ont arrêté, mais euh, au finish il fallait les libérer. L'armée l'armée congolaise ah, était venue, ouais. et ils les ont arrêtés, mais au finish il fallait les libérer, puisque leur place n'est pas en prison. Leur place, c'est de protéger l'intégrité du territoire national. Des pays, on a suivi avant-hier les propos du Président Chisekiki qui a martelé pas question de négocier avec l'ennemi les terroristes m23 depuis c'est pourquoi pas encore on a vu des agitations dans les cas m23 on a vu la réaction brisque de bici les... vous savez vous savez vraiment j'ai hâte de répondre mais ce Bertrand ici, moi n'est pas n'est plus congolais il n'est plus congolais, dans le sens où il a accepté de comploter avec les agresseurs de la RDC. Mais moi, je me demande, <coughs> pardon, est-ce que nos grands frères réfléchissent Quand je parle des grands frères, je parle de ces brebis galeuses, de ceux-là qui acceptent comme ils sont des aigris. Comme ils n'ont pas su si prendre le pouvoir par, les voies démocratiques, par la voie démocratique, comme ils n'ont pas pu euh, soit parvenir à voler la RDC, elles préfèrent se coaliser avec les agresseurs. Mais allez-y voir ailleurs. Lorsqu'il y a des problèmes dans votre nation, lorsqu'il y a la famine, lorsqu'il y, euh, y a manque de, de, de produits de première nécessité, les gens ne se battent pas. Ils se mettent ensemble pour réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire pour que les pays soient les bons pays Mais chez nous, quelques aventuriers, quelques aigris, elles préfèrent prendre les armes soutenues par les étrangers, notamment les rwandais c'est parle des étrangers c'est là qui agresse la rdc vous êtes tous sans ignorer trop de rébellions ici en, ici en rdc sont soutenu par les rwandais de monsieur paul kagame et c'est depuis l'arrivée de paul kagame au pouvoir qui avait sa propre mission de balkaniser la rdc chose qui ne va pas réussir puisqu'il a pris ses aventures les Bissimois, mois à les autres qui étaient partis de l'autre côté mais ça n'a ça, ça pas tenu. C'est pourquoi moi je vous dis que M. ici moi n'est plus congolais. Oh. Euh, Mais là, sa nationalité, il a son passeport, <rire> il a ses, identi ses identités. Non, il n'est plus congolais. Oh. C'est base co de quelle loi et congolais, et congolais, Non, nous allons fonder d'autres lois. Oh. Effectivement. Mais il ne marche pas comme ça. Non, nous allons... Mais les lois sont faites par les congolais. Et respecté par les Congolais. Lorsqu'on va faire, puisque nous sommes en train de réfléchir comme Stetzier et Mouvement Citoyen Nord-Kivu, nous allons faire passer une pétition qui dit que tout Congolais qui a pris, qui a accepté de collaborer avec l'ennemi, qu'il soit chassé de la RDC. Entre autres, par exemple... Bertra Bissimo. Oh. Bertra Bissimo. Parce que c'est un garçon de la communauté Chi. Chez vous effectivement, dont je, frère. Fais, dont je fais partie, non, ça c'est m'insulter, non, non, ça, non, ça c'est m'insulter, non, non, non, non, ça c'est m'insulter, mais dire que comme je suis un chi, et que Bertrand ici si moi, soit un chi, c'est mon non, il n'est plus mon frère, il a été radié de cette communauté, mais vous parlez les mêmes langues, la même langue, effectivement effectivement on parle les matchs mais lui ne connaît pas les matchs et d'abord il faut se ressourcer des origines parce qu'il faut voir même les policiers qui ont tiré sur les Basalindo il faut savoir est-ce que euh, il a quelle histoire est-ce qu'il ne fut pas ancien rebelle soutenu par les Rwanda est-ce qu'il n'est pas est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires savez-vous et Monsieur Bertrand ici moi il faut voir son histoire est-ce que Bon, Est-ce qu'il est vrai Congolais Est-ce qu'il est Congolais de la dernière pluie oh. Est-ce qu'il... Mais oui. Qui sont les Congolais de la dernière pluie C'est celles-là qui se sentent plus rwandais que Congolais. Entre autres Je ne parle de personne. Nous jetons une pierre dans l'air. Oh. C'est lui qui se sent Congolais. Bon, C'est certain. Comme les Bertrèves ici, moi, et les autres, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, il sont pas que vous connaissez. Non, ils n'est pas les seuls. Ils sont nombreux. Mm -hmm. Je ne vais pas trop euh, parler de leur histoire, mais attendez, il y a les bons moments. Et nous encourageons euh, ce qui dit et nous appelons Dieu d'armer Tsekedi et d'armer les Congolais qui se battent Je sais que pas pour bien, les Congos Non! Il ne l'est pas, c'est sûr, c'est un civil comme moi, mais il est le commandant suprême. Et puis avec Dieu, tout est possible. Ah, Voyez-vous, tout est possible. Mais Vous le, savez, plus il y a des personnes qui pensaient on a infiltré le Congo depuis les années et les gens ont vieilli. C'est qu'il fallait encore envoyer d'autres jeunes il fallait renouveler la classe des infiltrés. Mais ce qu'il a dit, il a été catégorique. On négocie pas avec... Eux. Et puis, ce qu'il dit, il n'a rien inventé il, inventé. il a dit, comme disent les Américains, il ne négocie pas avec les terroristes. Mais les Américains veulent voir les Congolais négocier avec les terroristes rwandais RDF. Non, ça, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. On négocie avec les terroristes, mais les Américains, ça, c'est hum, films. C'est eux qui les dit. Non, ce sont des films de fiction. Mais, mais les vous, Ce sont des films de fiction. Mais chez, chez nous, totalement totalement d'accord ouais. on peut négocier avec les nationalistes voyez-vous les Yakutumba, et euh, les... les autres les gens vieux Caraïri, s'ils commettent des erreurs on peut leur dire mais ben, fils de la république ce tu fait ici c'est un sérieux problème mais les gens là que vous citez, ils sont mais, qui les gens que vous venez de citer. Mais, Javier Karahiri, c'est un garçon d'ici à Massissi. Ah, ouais, ouais. Vous les connaissez. Mais, qui ne connaît pas, Javier. Les, les, les Guido, c'est un garçon d'ici à Walikale. Les, les, les Akutumba, c'est un garçon d'ici euh, à Ouira. Voyez-vous Ce sont les gens qui défendent... Comme et... certains députés aussi. On n'a pas parlé que certains seraient dans des groupes... À... Non, les Mangatut On ne dit pas ah, que certains... Non, a non, non, non. On non cite personne. Non, non, personne. attends, attends. attends. Ah, la vous savez, dans la vous savez il, faut, il faut appeler les chiens son nom. vient faire quoi ici Non, il a... On ne parle pas de la justice. Vous savez, lorsqu'on parle des agresseurs de la RDC, mmh. mais il faut être clair. <rire> Monsieur Edouard Mangatoutou Ben Hizi, c'est ça, son vrai nom. Ah, Quelqu'un... Tous les non congolais. Hein. Non, Ben Hizi, Mangatoutou, ce sont des noms congolais. Mangatoutou, c'est Non, ça veut dire quoi, Mash Non, vous posez la question, c'est vous qui... Non, ça n'a pas de place, ça machi. Ça signifie quoi c'est d'un qui est là en fait, Moi, non, c'est un Kinyarwanda Qu'est-ce que ça signifie Je ne sais pas Kinyarwanda mais ça ah, phonétique. Si on comprend, quand on phonétise, c'est non, euh. c'est un Kinyarwanda <rire> Quand on parle de Ben et His, his cest veut dire Donc, vous comprenez hein? il, y a, il, y a, il y a des histoires euh. qui sont... Euh, ça ne demande pas de passer au de la cuillère pour connaître ça. Et comme vous avez dit, c'est encore en justice, on demande la justice de bien entrer même en arrière. Puisque les élèves 23 ce sont les enfants du CNDP et RCD. Et personne... n'existe plus. Non, c'est M. Mangatutu qui est le président. Ah, et personne millions, non Non, c'était sous leur politique d'infiltration de la RDC. Voyez-vous. Et ça, nous devons tous être clairs sur ça. Puisque... Monsieur Mangatou était si honnête vous en 2009 comme président du SNDP, voyez-vous. Et il avait signé comme président du SNDP le 23 mars 2009, cher ami. Et même Dieu connaît ça, même Satan connaît ça, même les démons et les anges. Ah. C'est qu'on ne peut pas changer quelque chose qui a existé et quelque chose qui nous produit aujourd'hui des faits néfastes. Ah des effets collatéraux. Eh, non, il n'y a rien de collatéraux. Oui, c'est collatéraux dans le sens où la RDC a été victime. C'est collatéraux dans le sens où quelqu'un s'est fait, euh, fait passer comme député avec un passeport avec un passeport rwandais. Il a été élu hein. sénateur été, été, été, été en Avec un passeport rwandais, non. Voir, mon gars, tu es très comme sénateur. Qu'est-ce que ça valait, qu'est-ce que ça pesait à l'époque de Kabila il a la confiance des députés. Non, il n'avait rien comme confiance. Quelles sont les personnes qui étaient dans l'Assemblée ici Voyez-vous ben C'est que c'était des personnes très bifabriquées, les personnes de la dernière pluie. On ne refuse pas qu'Ernest Kaviro était là-bas. Zang était là-bas. Zang est l'actuel ministre aussi. Donc il avait voté pour Maga Chouchoupo qui devait nationalité. Je ne sais pas les personnes qui avaient voté. Mais il faut savoir, il y a des personnes qui recevaient la pression du Rwanda. Il y a des personnes qui recevaient des menaces et qui cédaient Comme nous, on reçoit des menaces. On va te Mais Nous ne peux pas céder. Mais on est en train de tuer les à Goma. Oui, je sais que Goma est devenu... Un miroir, mais vous savez. C'est là qui, si les gens au Congo, on se pose toujours des questions. Ils sont de quelle pluie De la dernière pluie ou bien des vrais... Il les autorités Kanko? sont ça. Si Malheureusement des aussi, nos autorités trompent. Vous avez suivi les maires de la ville, Makosa Dire que non, je suis content d'avoir laissé la ville calmement. Okay. Ce sont il les il a été gens... Il a été promis pour être promis. Mais il n'a pas été promis puisqu'il a mérité. Il a échoué, primo la échoué. même Merci. à Ben il avait échoué. Merci, moi, il mais a, a, ce, a, ce qui est, est sûr Non, il a les militants non non non non non libérés, non, non, non, non. Si, si, si, si, si la lucha aujourd'hui on ne marche c'est pas puisque nous sommes en train d'analyser la situation et bientôt on va sortir les rapports sur si l'incompétence de certaines autorités et l'échec de l'état de siège bon vous savez lorsqu'il y a les rapports là non mais ma, moi me voir écrire qu'est-ce que ça m'écoute Ah ton mais j'ai une ton machine énergie. mais tout à, tout à fait d'accord j'ai une machine Là, nous avons des jeunes qui réfléchissent bien. comment vous allez imprimer ça Non ça c'est rien imprimer ah. même toi tu peux euh, financer pour imprimer effectivement ah. mais contribuer pour l'évolution de votre nation et c'est ça le grand danger ah. on dit non ce que dit il est le président c'est lui qui doit faire tout non tous, nous devons faire Merci. mieux dans nos services. Merci cerveaux. beaucoup, mesdames et messieurs. D'abord, je profite de votre caméra mm -hmm. pour dire à la, à la population de Bouka, de bien se préparer puisqu'on doit dire à Kabila de remettre un bon aux, aux citoyens. Merci, Merci. ça c'est notre affaire. S'il vous plaît, on y reviendra, ce n'est pas l'ordre du jour. Merci beaucoup, messieurs Mouinouka. Bon week-end à vous. Il n'y a plus de week-end chez nous, puisque vous savez, chaque les jour, ces Rwandais abattent les gens. C'est une, une journée, il faut faire la. Chaque jour, mais, chaque jour, les, Rwandais, chaque jour les Rwandais abattent les gens dans cette ville pour vouloir mais rendre mais ça, Goma invivable. Mais, vous ben, merci beaucoup, le mais aussi, On finit par ça, le président, vous l'avez suivi, à Goma. Aujourd'hui, il est à Bukavu, il rencontre le prix Nobel de la paix. C'est depuis hier, d'ailleurs. Quel prix Nobel C'est ça le problème. Oui, le prix Nobel de Moukwege. C'est une congolaise. Vous savez, Mukwege a été. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais Mukwege a été scolarisé par euh, euh, la Suisse. C'est le pays qui l'avait scolarisé. Et le, ce pays qui s'appelle NET, la Confédération Suisse, c'est le premier pays financier de la fondation Pansy. Je crois qu'il est venu voir quest ce que son pays a financé en matière de santé. Et il est venu voir aussi les garçons, les garçons qu'il qu avait fait scolariser. Quand j'ai dit qu'il avait fait scolariser. Je crois qu'il euh, peut sur plat plate-couture. Okay, aucun candidat. Déjà, le profil de M. Moukoué qui va compétiser avec Tseké. D'accord, merci je beaucoup. Je ne suis pas délit de Dépess, je sais que n'est dit, il n'est pas, de pas, des... pas un ange Vous pour... avez vu quatre poissons à Lubumbashi hier. Non, euh, quel, et quel genre de, de poisson ah, Non, combi, Matata vous et savez, il et... y, y a les troubadours même qui avaient répondu à cette question. Euh, déjà de Matata en et... <coughs> et les autres. Moi, je ne peux pas y répondre. Que, mais dire que Katumi c'est quelqu'un qui pèse. Mais Katumi c'est un grand détourneur. Ça, les gens doivent le savoir. A... Matata, ma lui, n'en parlons plus. Fayoui si on parle. Là, non, sont... Fayoulou Fayoulu, a été vidé de tout son sens. Oh. Oui, il a été vidé de toutes ses substances. Il y a aussi des listes à. Si on parle. Mais moi, je me demande. Est-ce que postuler comme chef de l'État dans cette nation, il faut avoir été rebelle, non, il faut, faut détourner, tu sais, il faut la, voler la, la, la raison quand même. Attendez, il est l'unique. Ah, effectivement, il est Il n'est pas le seul. Qui autre Fayoulou. Il n'a jamais passé dans la rébellion. Mais vous êtes tous ignorés comment est-ce qu'il a été sous-traité par Kabila en 2011 c'est les gens de Kabila qui auraient construit House. Mais, mais quand vous dites que. Pour avoir, vous voulez faire allusion à qui Parce qu'il y a des quatre candidats qui se sont réunis. Non, ça, je, Vous savez, il y a beaucoup de crimes dans ces pays des crimes économiques, des crimes de guerre. Quand ce... on parle, vous savez, M. Delis, Sanga, Bossé, C. Et a fait, passé ben, non, au FCP, non, non, tout ça, c non, histoire, non. non, frère, non vous savez, ami. ces gens, ils ont une dette morale à monsieur Kagame. Et même s'ils accédaient au pouvoir... Vous voulez parler des dissocies Je parle de tout le monde <rire> puisque même Katumbi était au Rwanda. Wow. Non, mais qui ignore Après, je... Après euh, Genève. Ils sont partis. Voilà. C'est pour voir. Ouais. Non, c'était pour voir Kagame. Kagame puisse intimider son, son ami euh, Kabila en fait qu'il soit élu, et retenu comme chef de l'État. Euh, qu'il président, monsieur Fayoulou, soit élu et retenu comme président. Et je vous dis, ce pays marche sous la volonté de nos enceintes et de liens. Aucun jour où un chef de l'État qui viendra accomplir la carte de Kagame qui sera au pouvoir. Et d'ailleurs, nous profitons de votre caméra, et de la chaîne télévision Congo Live, qui est une chaîne appartenant aux vrais Congolais. C'est pour tout le monde. Euh, oui, sauf euh, le monde. les Congolais de plus, puisqu'il y, y, y, y a les gens qui n'aiment pas la vérité. c'est un métier Effectivement. Mais il y a les gens qui n'aiment pas la vérité, et, et nous nous demandons, et non, il ne faut pas donner au diable, ne font pas donner au diable. Ils ne pas Sinon même, pour donner mais, la parole au diable. c'est ça. Si vous donnez la parole au diable, même Dieu va vous exclure. Et vous savez qu'on ne peut pas chasser un diable dans une maison démoniaque si on n'est pas un quand même. Non, vous savez. Le sérieux problème, c'est que les gens ne savent plus que Mafouta Mbalik existe. Merci. Et je profite, de votre, de, je profite plaît. de votre caméra pour citer, pour dire à tous les Congolais, nous sommes dans une guerre pirement populaire. Merci Et tous nous, devons, Merci. tous, nous devons comprendre que on ne peut pas laisser la guerre à ce qu'elle dit seule. Mm -hmm. On ne peut pas laisser la guerre à ces fameux ministres seuls. On ne peut pas laisser la guerre à ces bons sociétés euh, autre. Merci non. beaucoup. Alors, alors parmi, maintenant, Lucas, nous, vous nous, ce que nous devons faire, nous, la population, nous, de, nous devons comprendre mm -hmm. les Congolais appartient aux Congolais. Merci Aucun étranger Merci. ne peut nous intimider chez nous. Merci beaucoup. Nous oui. devons prendre tout ce qui revient à notre pouvoir pour mettre l'ennemi à l'extérieur. Ah, papa, c'est un Nimico. Nous sommes à la fin de <rire> l'émission, nous avons largement dépassé les minutes. Effectivement, mais que, le, weekend, que les gens, on se prépare, c est, c est, c est, c est... on doit chasser. C'est un, un week-end, papa. Il faut faire partir tous les tyrans dans la Merci région des Galactes. Merci. Fait de cette émission, mesdames et messieurs, euh, Moyenou, quand il était là, il est, il est revenu avec force, avec pompe. On a raté 3-4. Euh numéro. Mais merci quand même d'avoir été là. Je vois entouré par... Euh, euh, en tout cas, merci d'avoir été là, mon frère. Bye bye, mesdames et messieurs. Bon week-end à tous. Euh, à tous et à toutes et à très bientôt.